mm <laughs> Est-ce que ça existe rien C'est quoi le vide Est-ce que c'est une chute infinie Est-ce que le noir est une couleur est-ce que penser au vide en serein ou angoissé Est-ce que le vide c'est une purée de trou Est-ce que l'abandon est pire que l'oubli Est-ce que c'est l'inverse Est-ce que désirer c'est abandonner Est-ce qu'on désire par manque est-ce qu'on manque parce qu'on imagine Est-ce que l'oubli nourrit Comment sait-on qu'il nourrit l'abandon ou le désir Pourquoi est-ce que c'est important Qu'est-ce qu'on fait de la possession Pourquoi est-ce qu'on essaie de s'en échapper comme d'une toxicomanie Est-ce qu'être possessif, c'est être toxique Est-ce qu'être positif, c'est avoir décollé de la réalité Est-ce que ça a l'air souhaitable <t en> <t en> Qui nous dit que c'est pas mieux d'éviter Pourquoi fait-on un point point confiance à la logique de notre cerveau Le libre-arbitre, c'est un fait ou une croyance Est-ce qu'on a peur de dormir toute sa vie Est-ce qu'il existe une liste des choses qui ne changent jamais ça veut dire quoi la peur de vieillir Est-ce que c'est comme la peur d'avoir déjà vécu le meilleur Pourquoi c'est mal de poser trop de questions Pourquoi c'est mauvais signe d'être confus Ça veut dire quoi avoir l'esprit clair Est-ce qu'être clair c'est être neutre Est-ce que c'est souhaitable d'être neutre Est-ce qu'avoir le choix c'est pour tout le monde Putain mais c'est qui tout le monde c'est quoi le chiffre maximum de gens qu'on peut rencontrer dans une vie C'est quoi cette publicité permanente pour la dépendance Est-ce que ça existe vraiment Est-ce qu'il existe un recueil universel des listes Est-ce que quelqu'un a aussi écrit le livre des réponses que l'indépendance est avoir toutes les réponses. SIL Vertraue <laughs> Yon